Bonjour, je suis Aimé Koné, responsable marketing au cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment répondre à vos clients en ligne, toujours avec la même énergie et le même effet. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a deux ans en arrière, je travaillais avec le coach à mon, au cabinet AMP en tant que son seul assistant. On n'avait pas encore des personnes dans l'équipe. Et pour répondre aux clients en ligne, que ce soit sur Messenger, que ce soit sur la page professionnelle, que ce soit par mail, il y avait tellement de messages que je n'arrivais plus à répondre normalement à tous les clients. Donc ça variait. Pour les clients qui écrivaient par exemple le lundi, j'avais plus d'énergie à répondre. Mais pour les clients qui écrivaient par exemple le vendredi ou encore le dimanche, c'était difficile de pouvoir répondre. Et quand vous faites comme ça, le client a l'impression qu'il n'a pas d'importance à vos yeux. Et vous abaissez, sinon vous réduisez le taux de conversion de cette personne-là parce que votre message n'a pas été bien réfléchi au préalable. Donc, voici ce que j'ai trouvé comme astuce et que je vais partager avec vous. Alors, je me suis dit qu'il fallait créer ce que j'appelle aujourd'hui le fichier des questions aux réponses fréquentes. Alors, c'est un fichier Word que j'ai pris simplement, j'ai nommé questions fréquentes. Ce sont des questions que je note que les clients posent que ce soit par mail ou bien par WhatsApp ou encore par Messenger. Donc, au lieu que je réponde sur le coup comme ça, je me suis rendu compte que la plupart des questions que les clients posaient, je pourrais les regrouper dans plusieurs catégories. Donc, le client me demande par exemple, quels sont vos tarifs? Le client me demande, est-ce que vous avez des formations en ligne? Est-ce que vous avez des formations en présentiel? Quels sont vos tarifs? Le cabinet est situé où? Etc, etc. Donc, la plupart de ces questions-là, finalement, ce que j'ai fait dans mon fichier de réponse aux questions fréquentes, j'écrivais les questions et puis je répondais à ces questions-là de la meilleure des manières possibles. À chaque fois que je recevais une question similaire qui allait dans le même sens, je copiais simplement la réponse, je modifiais pour personnaliser et puis j'envoyais. Par exemple, si c'est M. Koulibaly qui m'a écrit la question précédente, aujourd'hui M. Conan ou bien encore M. Zago, je personnalise en mettant son nom et puis je lui envoie. Ça me prenait moins de temps et puis ça me permettait aussi d'avoir des réponses encore mieux structurées, des réponses qui permettaient aux clients de se sentir encore mieux pris en charge et tout ça. Donc si vous faites ça, vous allez voir que répondre à vos clients en ligne, que ce soit par Messenger, par WhatsApp ou encore par mail, vous allez aller plus rapidement et puis vous aurez des réponses mieux structurées. Donc c'est la petite astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous nous regardez pour la première fois, je vous conseille de télécharger nos ressources gratuites, notamment les deux clés universelles pour réussir en entrepreneuriat, les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes et le livre réduit 70% de vos charges afin d'avoir une marge bénéficiaire encore plus élevée. Vous trouverez les liens de toutes ces ressources gratuites au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye